YouTube Je suis en train de réapprendre à faire des quickscopes avec le K31. Je lâche des petits tutos, des petites infos. Je vous laisse regarder la vidéo. Et abonne-toi, chacal. Oh, oh, je suis mort. Ah non. Et Oh, tu vas où Tu vas où, Fada Oh, oh, oh, belle. 7 kills avant la fin de la musique. C'est pas mal. On aurait pu faire mieux mais ça aurait pu être pire. Poule. Cool. Connard de gosse Hey Let's go J'ai l'impression de faire des massacres au chat depuis tout à l'heure Allez, ah, les gars, oh, on est sur... Oh merde C'est la merde les gars C'est en rage mode du quoi. Ah bah Oh là Oh là Don't die my friend Don't die C'est en toi qui m'as tué là Le niveau 30 Oh là Oh là oh là. Ah ils étaient deux Stay alive 10 secondes my friend 10 secondes Stay alive Allez la 30 bombes show La 30 bombes La légendaire Putain les, les chat Ça a fait 3 games à la suite Il y a du découpage là et, tu peux me tenir ça frérot Merci. Je pense qu'ils ont couru à l'intérieur. Oh, je ne sais pas que ça me toucherait. J'accélère ac... un peu Quand je prends les virages euh... Quoi Ok Mais non Il y a un mec juste là C'est pas possible Il est en train de s'enfuir D'accord il, il, il, il monte maintenant Comment tu... Comment tu... Pourquoi tu... Qu'est-ce que tu fais ah, Arrête. Voilà, nickel. Vous trouvez pas qu'il est mieux au sol comme ça Tiens, tu me tiens ça Vous êtes encore deux à m'arriver dessus, là Je préviens que c'est une mauvaise idée. Je veux tous vous tuer. Et l'autre Tu viens de rentrer à l'intérieur. C'est pas courageux, ça. Il te voulait, lui. Ouais, ils étaient... Ils, ils sont quand même... Ils sont quatre à me vouloir, un peu. Yeah, super. Bah hein. mmh. Ah oh chat, vous savez, on joue pas au même jeu, et moi. Il y a trois mecs là-bas qui sont train de camper sur le bord de map. Il est hors de question que ces mecs gagnent. Donc, même s'il y a pas de réapparition. plus jamais dans le dos. Ok. Donc, information. Deux mecs sur la droite. Ils sont pas de la même team. Donc si je veux ma 30 kills, j'ai pas, pas le choix. C'est moi qui dois aller faire le kill. Tu vas pas le tuer quand même. Tu l'as tué. C'est pas une 30 du coup. C'est une bonne game quand même.